Bonjour à tous, nous sommes le 9 février 2022, euh, il y a une nouvelle triste qui est sortie hier, ça se trouve être le gouvernement Legault, euh, qui a annoncé les, les, la fin des mesures là, euh, le 14 mars. Euh, euh, je m'y attendais, vu qu'on est dans une dictature, j'ai pas peur de le dire, parce que c'est une gouvernance par décret. Je m'attendais à euh, un calendrier de la fin de toutes les mesures. Cependant, François Legault continue son même scénario. Euh, L'endroit où on est la pire, euh, on est la pire place en Amérique du Nord et voire même dans le monde, là, une des des provinces les d'un endroit province ou pays les plus liberticides. Oui, il a dit qu'il arrêterait euh, beaucoup de choses là, mais le masque va rester là, le passe vaccinal va rester là. Donc c'est à peu près rien ce qu'il a donné il, il a donné comme nouvelle. Donc euh, euh, on regarde qu'est-ce qui se passe ici au Québec, c'est plus que désolant, c'est décourageant de voir un gouvernement comme ça qui, heureusement, descend dans les sondages. Et je ne comprends même plus, euh, ça fait longtemps que je ne comprends plus, les populations qui continuent à se faire emplir littéralement par les médias traditionnels, qui n'ont plus aucun argument, et ça fait assez longtemps, pour maintenir une, une dictature euh, sanitaire euh, qui n'a aucune allure. Donc, euh, François Legault ne lâche pas le morceau. Euh, la raison pour laquelle je voulais commencer par ça, tout simplement parce que je voulais vous parler du Québec et du Canada euh, ici, à François Legault euh, continue absolument son même... Euh, ce qu'il a annoncé hier, bon, c'est on avait le droit de se réunir euh, euh, 10 au lieu de 4, mais je pense qu'il n'y a plus personne qui suit ces règles liberticides des fanatiques de ces euh, dictateurs-là. Et la raison est assez claire, c'est que Legault, euh, ben, c'est Éric Kerr, là, qui se trouve être un des, le ministre des, des communications de, de, de, de tout ce qui est... Euh, L'informatique, communication, c'est lui qui est le boss de ça. Là. Et puis, on va l'écouter, ce qu'il dit euh, là-dessus. Et après, on va revenir parce qu'il y a quand même plusieurs endroits euh, au Canada où on, on arrête tout. Là. Alors, en Alberta, on arrête euh, la passe vaccinale, euh, Saskatchewan aussi. Je, il y a peut-être la Colombie-Britannique. Mais en tout cas, on va écouter Eric Kerr dans, dans un premier temps. Et après, euh, on va tirer des conclusions là-dessus. C'est ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, M. Ricard. Avec la pandémie, la transformation numérique s'est accélérée d'une façon exponentielle. Avec l'accélération de la transformation numérique, alors pour toutes ces raisons, le premier ministre en est arrivé à la conclusion qu'un ministère de la cybersécurité du numérique s'imposait dans la logique des opérations que nous avons mises ensemble et dans la continuité des actions que nous avons posées depuis trois ans. Est-ce que dans un autre pays ou un autre État, vous avez comme un modèle par rapport à ça? Non, en fait, on est euh, en Amérique du Nord, on sera les premiers très certainement. Dans le monde, on n'a pas une exploration exhaustive de l'ensemble des pays, mais on pense que si on n'est pas le premier, on est un des premiers états à faire. Dans l'univers numérique, on va donc créer cette identité numérique-là qui va faire en sorte que chacun des citoyens va devoir évidemment euh, démontrer son identité. Ensuite, va faire partie... Euh, de, de, de, de, de l'identification numérique qui va être gérée par le gouvernement du Québec. Donc, vous, M. Laforêt, vous allez nous dé, démontrer que vous êtes bel et bien à Alain Laforêt. On crée votre identité numérique. Et après ça, c'est cette identité numérique-là dont vous allez vous servir à travers les différents systèmes. De là découlent tous les documents qui peuvent être euh, émis par la direction de l'État civil. Certificat de naissance, certificat de mariage. Euh, les autres documents officiels du gouvernement, permis de conduire, carte d'assurance maladie, etc. Et on peut même, et nous allons même étendre ce cercle, -là. Après, si le noyau dur est contrôlé par le gouvernement, on pourra même étendre cette, cette possibilité-là à des documents non gouvernementaux. Par exemple, par exemple votre preuve d'assurance, ce n'est pas le gouvernement qui l'a fourni, mais dans le portefeuille numérique, ça peut être intéressant. Votre carte de crédit, carte de guichet, ce n'est pas un document qui est fourni par le gouvernement, mais ça peut être intéressant de l'avoir dans le portefeuille J'en ai assez entendu parce que, dans le fond, là, ben le, le, le discours là, continue. Là, je pense que c'est pas dernièrement, mais c'est le plan de la CAC ça fait assez longtemps. Et c'est tout à fait dans le plan mondialiste avec Claude Schwab, qui, lui, continue à dire que, dans le fond, il y a les, gouvern les gouvernements dans le, sa poche, euh, euh, qui a donné comme exemple un modèle là, au niveau de, du World Economic Forum, là, de la manière de revoir la planète, là, euh, donné euh, comme modèle Justin Trudeau. Imaginez-vous donc Justin Trudeau ici, qui est le premier ministre du Canada, qui est un mou, et c'est sorti dans le Journal de Montréal, même si euh, euh, c'est des vendus, je n'ai pas peur de le dire, parce que le Journal de Montréal, depuis deux ans, son grande déception continue à alimenter la haine avec Mario Dumont, avec euh, euh, tous les, les, les chroniqueurs, là, mais euh, euh, quand même aujourd'hui, on dit que Justin Trudeau est un mou, et là-dessus... Euh, euh, je dois dire que je, je, je, je le constate, mais euh, c'est triste, pareil, ce qui se passe euh, ici au Québec. Euh, et ce que je vous, vous venez d'entendre, Éric dans le fond, le plan n'est pas compliqué, c'est qu'on veut euh, un passe euh, euh, non plus, on parle... Pas de passe vaccinale, c'était tout simplement une étape. C'est lui-même qui le dit, là, là c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça se trouve être le ministre des, des communications et euh, la cyber... Euh, c'est tout euh, ce qui touche l'informatique, communication ici au Québec. Et euh, lui-même le dit, là, ce qu'il veut, c'est le contrôle de, de, de la population québécoise. Et moi, je vous incite, je vous supplie euh, de ne pas voter pour euh, la CAQ aux prochaines élections. Euh, moi, je ne veux pas vivre dans un, un pays comme ça. Je... je je vous dis, je trouve ça difficile euh, moralement, hier lorsque j'ai entendu Legault parler de déblatérer je l'ai entendu des petits bouts là, parce que je n'ai pas la patience de l'écouter mais euh, c'est du réchauffer c'est toujours pareil dans le fond, il veut garder le contrôle et dans ce qu'il a dit là, à, la, à la fin là, de c'est balivernes c'est que dans le fond il va se garder euh, le, le, le pouvoir de, de contrôler tout et hier euh, j'ai écouté le live d'Éric Duhem et une des raisons, c'est très très simple c'est qu'il a octroyé des contrats à ses petits amis euh, des milliards de dollars. Ici, pas loin de chez nous, c'est vraiment collé. Euh, C'était la première maison des aînés que la CAC voulait euh, bâtir. Et tout était parti. C'est un ancien Canadian tailleur. Ça se trouve à, être à trois là, Cap de la Madeleine, là, à l'entrée du Cap de la Madeleine. Et euh, le projet a été commencé. Tout le canadien tailleur a été détruit. Tout. Et tout a arrêté. Maintenant, on dit, parce qu'on n'a pas trouvé des nouvelles appels d'offres. Moi, je pensais que tout était parti pour la loi, mais je pense que, dû au fait que les élections sont prêtes et euh, peut-être aussi un peu de... de bon, l'opposition. La, la, Le semblant d'opposition qu'on a ici à Québec peut-être s'est réveillé, mais en tout cas, de, de toute façon, euh, c'est arrêté. Tout est gelé. Euh, donc, euh, c'est ça, Legault euh, voulait euh, tout simplement établir sa dictature un peu partout. Et lorsqu'on parle de dictature, on ne parle pas simplement de dictature sanitaire, ça va ben, vraiment plus loin que ça. C'est dictature au niveau de l'octroi de contrats. Et euh, on l'a vu, euh, des... Déjà, le, le, le gouvernement le ben, Legault, là se trouve à être fâché lorsqu'on lui demande des comptes. Et euh, ça va bien plus loin que ça. Ce que vous avez écouté sur Éric Kerr, ben, c'est justement c'est leur, leur plan là, de contrôler. Euh, euh, et puis, c'est pour ça que je vous dis, là, je vous supplie, ne votez pas pour la CAQ. Et même, euh, là, il y a Anne Casabonne qui se présente au, au Partiel, là, à Longueuil, là, dans ce coin-là. Et euh, on sait très bien que Legault a choisi une candidate qui, euh, qui était contre lui il y a quelques mois, que euh, peut-être en 2020, 2021, là, elle a, euh, on a sorti des vidéos. Là. Euh, donc, j'espère de tout mon cœur qu'elle euh, ne remportera pas cette candidate-là à Legault. Et j'espère qu'Anne Casabonne va gagner, tout simplement pour lancer un message fort. Et ça va très bien, ça va très, très bien. Et la raison, c'est pas parce que je suis pro euh, nécessairement... Je ne le connaissais pas, euh, Yves Duhamel avant, ben, je l'avais déjà entendu, là, mais ce n'est pas ça, c'est qu'il faut dire non à cette dictature-là. Et c'est le seul, le seul parti, les conservateurs, moi-même, je suis membre du Parti conservateur euh, du Québec, le seul parti qui prône justement la liberté. Et la liberté est plus que ça, parce que là, comme je vous dis, c'est pas simplement une question de passe vaccinale, c'est une passe euh, à tous les niveaux, contrôle total de notre vie. Et moi, je ne veux pas ça. Donc, euh, c'était un peu ce que je voulais dire au niveau du Québec. Et comme je vous ai dit rapidement, il euh, y a l'Alberta qui a lâché, il y a la Saskatchewan, puis euh, le passe aussi. L'Alberta euh, euh, s'est annoncé là, ce matin, c'est la date, je ne sais pas c'est euh, laquelle, là, mais euh, non, non, non, le premier ministre l'a annoncé. Euh, plus de pause vaccinale. Et les convois, euh, ben là, il y a beaucoup de pression. là de, Mais il euh, y a quand même euh, des choses qui se produisent assez... Euh, Assez impressionnante, euh, c'est... Euh, vous n'avez certainement entendu parler, je ne le connaissais pas du tout, c'est Joël euh, Likebound euh, qui dénonce la vaccination obligatoire. J'ai placé l'article euh, sur mon site, boursetechnique.com, mais, boursetechnique mais euh, l'article a été repris un peu partout et il y a une vidéo aussi euh, là-dessus et j'ai écouté. Euh, c'est à peu près ce que je pense, que plusieurs pensent, que dans le fond, cette dictature... Euh, dictature sanitaire au niveau du Canada, là, parce que lui, ça se trouve être un député euh, libéral. Donc, il est à l'opposé de ce que son chef dit. Son chef qui dit en, encore, ben chef qui se trouve être Justin Trudeau, là, il vous fait piquer. Lui, il dit non. C'est à l'opposé, tout simplement. Et il parle de souffrance de la part des enfants, de euh, tout ce qui est arrivé, les conséquences de ces mesures qui sont absolument abjectes, qui ont été faites par Legault ici au Québec, et par euh, Trudeau. Et lui, euh, il a perdu un poste, là, mais probablement euh, euh, il, euh, Trudeau va le décoller. Et euh, c'est une bonne nouvelle. Si Trudeau fait ça, mais Trudeau n'est pas très, très intelligent. Euh, Peut-être qu'il ne décollera pas parce que c'est stratégique. Euh, là, je ne sais pas au niveau de, du renversement du gouvernement comment ça prendrait de, de députés, mais si quelques députés, là, je faisais la réflexion, là, quelques députés... Euh, changer de camp, s'en allait côté conservateur, parce que Trudeau est un dictateur comme Legault. Euh, si ça serait autant au niveau fédéral ou provincial, bien, on aurait, bien, en tout cas, au niveau fédéral, il y aurait une chance de, que le, le, le parti euh, libéral qui se trouve à être minoritaire euh, euh, soit une vote de, un vote de, euh, de non-confiance qui pourrait être, euh, euh, se faire. Et donc, euh, on retournera en, en élection côté fédéral et là c'est ça se trouve être Pierre Poliev qui est euh, le favori mais peu importe euh, qui gagnerait là il faut absolument que Justin Trudeau décolle et euh, pour nous redonner notre liberté il faut comprendre que autant euh, Candice euh, Bergen et euh, euh, Pierre Poliev Et aussi, euh, il y a ici euh, Goudzo, là, euh, celui qui a les cinémas, là, qui se trouve être euh, un Québécois qui voudrait aussi peut-être se présenter à la chefferie. À, à Cara, à, à la journaliste Car Carison. en tout cas, je ne me souviens pas de son nom. En tout cas, ce que je veux dire, c'est il, il, il, il s'abrasse à Ottawa beaucoup et il faut absolument qu'il y ait un renversement de ce, ce Trudeau qui, qui est allé se cacher et qui là parle, mais continue la même cassette. Là. Allez vous faire piquer, allez-vous faire piquer. Donc, c'était du côté fédéral, provincial, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, et c'est loin d'être terminé. Euh, mais la pression est très forte. Et le go dans ces sondages est en train de tomber littéralement. Et là, on a sorti, euh, ça se trouve être le sondage, léger, léger. Mais moi, je dis que léger, léger, là, c'est des vendus à TVA, là. Ça fonctionne main dans la main. Donc, le sonda sondage, faut prendre ça avec euh, des pincettes. Mais ils ont dit que il euh, y avait 33 euh, des Canadiens, je pense, qui sont pour euh, euh, le, le convoi. Et là, on a repris la nouvelle. Euh, dans les journaux vendus euh, qu'il y avait 66% des personnes euh, des, des interviewés euh, disent que c'est tout le monde mais moi je ne le crois pas du tout là. Euh, donc euh, qui serait pour le, euh, contre le convoi euh, donc il y aurait 33% pour le convoi les convois là, de, la, de la résistance, de la liberté et il y en aurait 66% qui serait euh, contre mais moi je ne le crois pas je, je vous dis que c'est Minimum 50 des, des Canadiens, Québécois, Canadiens, qui sont pour la liberté, le convoi de la liberté. On le voit, euh, ça, ça c'est palpable un peu partout euh, dans... Euh, c'est ce qu'Éric Duhaime disait, c'est palpable à, parmi le peuple, c'est palpable un peu partout, là. il y a simplement euh, des, des, des personnes qui se sont faites laver le cerveau, euh, qui ont ne, ne réfléchissent plus, qui, qui veulent vivre avec des masques euh, indéfiniment, avec un passe vaccinal, Ils sont toutes fiers de montrer leur passe, « Ah, moi je suis vacciné, je suis un bon citoyen, mais tu ne comprends pas que tu es contrôlé ». Contrôlé par les gouvernements. Euh, on va terminer avec ça, là, au niveau de... Mais on va partir, là, dans un volet plus économique, mais c'est très, très important ce qui se passe en ce moment parce que c'est en train de déstabiliser euh, le Canada et euh, euh, ce que je lisais dans un article aussi, on parlait de, de la non-confiance du Canada et du Québec. Euh, dû au fait euh, que ça devient une terre euh, instable, dû au fait qu'on a des gouvernements euh, qui sont absolument... Euh euh, je dis communiste, dictateur. Euh, euh, et c'est difficile pour des, des investisseurs étrangers de venir investir au Québec. Il y a tellement Et Québec et au Canada, dû au fait de l'instabilité. Il y a une belle instabilité au niveau des convois de la liberté, parce qu'on veut reprendre nos libertés. On veut que les commerces puissent reprendre leur vie, que les entreprises puissent reprendre leur vie. Donc, il y a un combat qui est... Qui est, qui, est, qui est engendré et qui est sain, qui est bon pour la démocratie. Et là, là ce qu'on vient de voir, Joël euh, Lightbown, ça nous donne une autre indication que oui, on veut des changements euh, et c'est positif pour l'avenir. Cependant, vivre dans des euh, dictatures style Trudeau et, euh, au Canada et Legault ici au Québec euh, pour des investisseurs étrangers euh, ne veulent pas, euh, ne veulent pas ça. Donc euh, on retourne à l'économie, euh, à proprement dit. Euh, on parle euh, en ce moment de bah, correction, euh, correction. même il y a un article là, ici que j'ai pris, mais c'est à peu près le, le, le, le, le, le, le, ce que ça dit, c'est qu'on pourrait co connaître une correction des marchés de 50 et avec la correction de Facebook, euh, c'est pas repris, il n'y a pas eu de rebond. Là. Facebook a perdu 200, on est rendu à 275 milliards. C'est la plus grande correction là, de... de d'une action là, euh, qui n'a jamais été, euh, à ma connaissance, c'est ce que j'ai lu. Là. Euh, donc, euh, Facebook, ça ne va pas très bien et surtout, Facebook vient de... Euh, j'ai placé ça... Euh, Facebook vient de renoncer à sa fameuse crypto-monnaie. Euh, Facebook, on, on appelle encore ça Facebook et c'est rendu méta, là, selon euh, euh, Zuckerberg, mais dans le fond, Facebook, euh, je pense que ça va rester et c'est de la distraction que... Euh, <rire> que le boss a donné en disant qu'il il changeait de nom et on s'en va dans le, le virtuel. C'est absolument absurde, des petits bonhommes, là, et qu'il y a eu un viol là, dernièrement, là, et qu'il faut pratiquer la distanciation sociale. Ce n'est pas des jokes, je l'ai mis sur mon site, vous irez voir ça. J'en ai parlé dans ma dernière euh, vidéo. Euh, donc, euh, en ce moment, euh, des technos, en tout cas, euh, Aujourd'hui, je ne sais pas où -ce on en est, là. mais on se trouve à être dans une... une... On sait qu'on est dans une bulle, la bulle des bulles. De, de, tout, tout a été, a été euh, activé par les banques centrales qui ont injecté à outrance de l'argent dans le système. Et là, on parle de hausse des taux d'intérêt. Euh, le marché est en attente. Euh, Qu'est-ce qui va arriver au mois de mars? Euh, parce que Jérôme Paul a dit qu'il montrait les taux d'intérêt. Euh, euh, moi, ce que je pense, le, du moment qu'il va commencer à monter les taux d'intérêt, là, peut-être une hausse. On se demande si c'est 0.25, 0.50% et si la Banque du Canada va suivre. Malgré que Tiff McLean a été plus nuancé là-dessus. Euh, ben, il, il a dit ce que Powell n'a pas dit. Powell dit, ah oui, on va monter les taux d'intérêt à plusieurs reprises en 2022. Tandis que Tiff McLean, qui se trouve être le gouverneur de la Banque du Canada, lui a dit, on va les monter, on va voir ce qui va arriver là, avec le marché euh, et avec l'économie, mais euh, Powell ne l'a pas dit, mais il va faire la même chose. Là. Parce que dans le, du moment qu'il va commencer à monter les taux d'intérêt, si, comme ce qui est arrivé en 2018, là, euh, tout de suite le marché a craché et a dit euh, non, on n'accepte pas ça. Donc on se trouve à être vraiment, vraiment dans cette situation-là. Et euh, la question est de savoir si nous sommes dans une... Euh, hyper bulle et euh, ben, moi je pense que oui là, on est dans une hyper bulle et euh, le marché pourrait comme euh, encore euh, corriger euh, euh, euh, ouais, ça, le marché pourrait corriger et on pourrait se retrouver justement avec encore un soutien euh, des banques centrales parce que les banques centrales ne logeront pas le morceau euh, ce que Grégory a <rire> dit euh, en gros là, je l'ai placé sur mon site c'est quelqu'un que j'aime beaucoup que je suis... Euh, assez régulièrement, peut-être moins dernièrement. Ce qu'il dit tout simplement, c'est que la Fed veut acheter à peu près tous les actifs de la planète, parce que la Fed, c'est la banque centrale des banques centrales. Et avec sa crypto-monnaie qu'elle va implanter, c'est pas le Bitcoin, c'est pas l'Ethereum, c'est pas le Litecoin, c'est vraiment la crypto-monnaie pour un contrôle total. Eh bien, on voit que la Banque centrale, dans le fond, veut continuer son contrôle sur tout et pour que le plan puisse euh, <rire> arriver à son terme, c'est-à-dire en 2030, où euh, nous ne possédons plus rien et nous serons heureux. Et euh, euh, peut-être vous, euh, une petite vidéo, là, très, très rapide, là. Euh, ben, ça fait la deuxième vidéo que je vois là, de Claude Schwab là-dessus. Là là. Euh, on va l'écouter, mais c'est euh, en anglais. Mais quand même, ça peut vous donner une idée. Si je regarde les choses, nous avons des business, bien sûr. comme un audience très uh, important. Nous avons la politique, Nous avons des uh, partenariats uh, continués uh, uh, avec de nombreux gouvernements dans le monde. Et bien sûr, nous avons des NGOs. Uh, des unions. Nous avons toutes ces différentes Les médias, bien sûr. And very important solutions solutions leaders donc je vais revenir comme ça. Vous voyez, Claude Schwab, dans le fond, en gros, ce qu'il dit, c'est que il dit, euh, il y a les politiciens avec lui, euh, politiciens dans le monde, on parle de Macron, on parle ici de Justin Trudeau, c'est clair, euh, il a donné Justin Trudeau comme exemple. Il faut se souvenir que la dernière élection, Obama est encore intervenu dans les élections canadiennes pour euh, à, appuyer Justin Trudeau Justin Trudeau au lieu d'Andrew Scheer, mais il faut dire qu'Andrew Scheer n'était pas très, très fort comme euh, euh, chef des conservateurs, mais quand même, euh, c'est un ça se fait pas, l'intervention. D'autres pays, mais euh, eux, les woke euh, communistes, euh, ne se gênent pas pour le faire. Et euh, donc, Klaus Schwab dit en gros qu'il y a tout le monde dans sa poche, là. autant les politiciens, autant les tec technocrates, la technologie, il euh, dit les experts scientifiques. Donc, euh, leur plan est vraiment clair c'est de contrôler le monde avec des vues vraiment. Euh, euh, euh, euh, des vues là, de dictature. Euh, au niveau euh, des passes sanitaires au niveau de euh, du contrôle des populations au niveau de la distribution des de la monnaie numérique à, pour la plèbe qui puisse se contenter de ça et eux bien entendu continuent à vivre leur vie euh, d'abondance sans trop se soucier de l'avenir donc euh, c'est ce qui se dessine. Et moi, ce que j'essaie de voir dans ce qui arrive, ce qui va arriver surtout, ça va commencer peut-être au, au mois de mars. Là, où, ben, on parle des déconfinements ici. Euh, le go va continuer son petit contrôle, mais euh, je pense que la population doit se réveiller là, avec euh, là, là où est-ce que tous les passes vont être abandonnés. Euh, comme je vous dis, en Alberta, c'est le fait. C'est un fait. Là, que ce, le pass va, le vaccinal, là, je parle. Euh, c'est sûr que la France, c'est encore le pass, là, mais euh, lorsque ça va commencer à tout tomber, le goût va continuer, euh, mais euh, la population va être va encore plus euh, fâchée contre lui et c'est là que le, dé le déclenchement, ben les élections qui vont arriver cet automne, j'espère de tout mon cœur que ce dictateur là va disparaître de la carte et plus que ça, je ça, ça commence là, Marguerite Blais et Dubé viennent d'être euh, poursuivis personnellement là, au niveau d'une maison de, de de retraite là euh, j'ai lu les détails rapidement comme ça. Euh, donc, c'est une poursuite euh, personnelle là, aux criminels. Bien, parce que, dans le fond, ils ont, ils ont brisé la, la réputation d'une maison là, de, de retraités. Là. Peu importe, là, euh, les poursuites vont arriver après ça. Là, parce que, dans le fond, ces grands-là ne s'en tireront pas comme ça pour avoir créé toutes sortes de distorsions au niveau humain, euh, au niveau des enfants, des jeunes. Euh, il va avoir des troubles. Euh, dans, il y a des troubles d'anxiété, toutes sortes de problèmes qui vont se perpétuer. Et, euh, la population est divisée comme elle ne l'a jamais été. On, on fait la chasse aux non-vaccinés dans les cours d'école. Euh, c'est terrible. Et euh, l'abandon euh, dans l'intérieur, c'est à New York, là, à New York euh, qui se trouve être un, un, un état de, de gauche. Euh, on vient d'abandonner euh, euh, l'assouplissement des, des, des mesures euh, du COVID avec, en enlevant le masque. Là. Bon, euh, je voulais vous parler, peut-être on va terminer avec ça parce que je, on aurait beaucoup à dire, mais au niveau de euh, euh, plus la bourse, ce qui, qui se passe, euh, euh, on va regarder ça dans des prochaines vidéos, euh, surtout en attendant la décision de la Fed parce que pour moi, là, on va faire. Peut-être soit du surplace, des petites montées baissent jusqu'au mois de mars, jusqu'à l'aboutissement de, de, de la décision de la Fed. Et euh, je pense que là, on va vraiment connaître le plan de la Fed. Euh, si elle dit qu'elle veut continuer à monter les taux malgré une chute, ben, tout simplement, elle va laisser cracher le marché pour pouvoir aller récupérer, euh, euh, aller récupérer le marché plus bas ou... Mais elle va, à long terme, je pense encore, je, je le crois vraiment, c'est que la Fed va continuer à acheter des bons du trésor américain pour euh, soutenir artificiellement un marché, une économie qui est morte euh, et va continuer à injecter de l'argent au niveau, euh, euh, non seulement des entreprises, mais des individus. C'est ce que je pense. Euh, euh, parce que c'est est, euh, ce grand plan-là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, là. ça se trouve être sur le World Economic Forum. C'est un plan jusqu'en 2030 et euh, lorsqu'on a connu la COVID, ça n'a peut-être pas fonctionné comme ils pensaient. Ou euh, ça, leur ça leur a donné un bon, un bon timing, donc qu'on pouvait soumettre les populations facilement. Des euh, moutons, on pouvait les, les, les tondre facilement. Donc, euh, ça fonctionne à ce niveau-là. Même là, s'il y a un réveil, ils vont se reprendre. Donc, euh, euh, ben c'est le plus grand supermarché du Royaume-Uni qui avertit que le pire est encore à venir au niveau de la crise de l'inflation alimentaire. Et euh, on le voit très très bien qu'au euh, niveau de l'alimentation, on a des denrées, je vous av en avais parlé dans mon dernier, dans ma dernière vidéo, là, au niveau de, de, de plusieurs produits de base, où on a euh, vu des augmentations. Ça, ça se trouve être en Angleterre, mais c'est un peu parce que j'ai trouvé cet article-là que j'ai trouvé vraiment bien, là, euh, euh, où on on montre euh, où est-ce que les denrées alimentaires ont pu constater une augmentation. On parle de la margarine, des pâtes, euh, 14-26 euh, 10% des Apple, ice cream, c'est peut-être des choses que vous ne mangez pas, mais euh, dans le fond, c'est euh, tout simplement pour vous montrer que l'inflation est galopante un peu partout et euh, c'est loin d'être terminé. Et c'est ce qu'on constate un peu partout euh, sur la planète. Autant, je vous ai parlé du bois d'oeuvre, c'est la même chose. Euh, non, il euh, n'y a pas grand-chose qui ralentit à ce niveau-là. Là. Euh, on continue à, à voir l'inflation euh, trotter un peu partout euh, sur la planète. Donc, euh, je vais terminer là. C'était tout simplement peut-être de vous euh, faire un refresh au niveau du Canada et du Québec. Euh, triste nouvelle de ce Legault-là qui qui continue euh, en disant « oh vous allez euh, libre, on enlève toutes les... » C'est de la foutaise. Legault n'enlève aucune mesure sanitaire. Là, il avait dit « Vous avez le droit de vous rassembler à quatre... Euh, » C'était quatre personnes. Là, vous allez avoir le droit à dix personnes. De toute façon, personne suivait ça. Puis la deuxième chose qu'il a dit, « Bon, on continue... » à garder euh, le passe vaccinal et euh, le masque qui euh, est un symbole de soumission. Et en plus, euh, il, il veut se garder euh, euh, le droit de continuer à... à à, à dicter ces mesures. Et la raison est très simple. C'est à cause des contrats, des contrats octroyés euh, à ses petits amis. Et l'autre chose aussi, euh, sans appel d'offres et même sans consulter l'opposition. Et la deuxième chose, c'est le fameux plan d'avoir de, de, de, une passe, que tout le monde, tous les Québécois auraient une passe et on serait les premiers au monde, ou en tout cas dans, dans les premiers au monde, à, à part de la Chine peut-être, avoir un contrôle des populations. Donc, euh, c'est c'est vraiment triste de constater qu'on est dans une contrée où il n'existe plus de liberté.